Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un logiciel de contrôle parental qui est installé sur euh, Firefox. Donc ici j'ai ouvert Internet, je vais dans Outils, Module Complémentaire, et dans la recherche, je tape bloc Site. Il fait une recherche, et c'est donc celui-ci qui m'intéresse. Je clique sur Installer. Et il me propose de redémarrer Firefox. Donc le redémarrage va être essentiel pour installer le, le logiciel. Si je veux configurer le logiciel, je vais dans Outils, Modules complémentaires, et Extensions. Donc ce sont les extensions installées. Sur Blocksite. Je clique sur Préférences. La première des choses à faire, qui est assez essentielle, c'est de taper un mot de passe. Donc, Tout est en anglais, malheureusement. On clique sur Authentification et on tape un mot de passe, afin que cette partie en fait, soit réservée à un administrateur et que personne ne puisse changer les sites. Les différentes fonctions sont euh, utiliser BlockSite, donc qui permet voilà que, que ce soit euh, que le, le logiciel soit efficace et non désactivé. Autoriser un message indiquant qu'il n'y a pas le droit d'aller sur ce site. Et il y a donc ici deux types de listes la blacklist qui sont les sites interdits et la whitelist qui sont les sites autorisés. Sachant que si on ne met pas d'éléments dans Whitelist, tous les sites seront autorisés sauf ceux qui sont blacklistés. Pour ajouter un site dans la blacklist, on clique sur Add et on tape le nom du site. Par exemple, là je vais taper Facebook. Et enfin, on clique sur OK. A présent nous allons voir ce qui se passe si j'essaye d'aller sur Facebook et nous voyons que ce n'est pas possible et que le site est bloqué.